bonjour bienvenue dans cette nouvelle démonstration de bokeh aujourd'hui nous allons parler de la compatibilité de bokeh avec l'outil Zotero. Zotero est un outil permettant de construire euh, ses bibliographies tout cela en important différents euh, fichiers et en indexant différents euh, sites web alors la prochaine version de bokeh améliore euh, la compatibilité avec Zotero car euh, différents éléments de métadonnées sont inscrits dans la page. Donc si vous avez euh, l'extension euh, Zotero installée euh, sur votre navigateur, nous verrons que l'icône, selon le type de document, euh, va changer euh, et cela montre qu'on a bien identifié le type de document. Par exemple, ici un sonore, un, un article de périodique ou bien un livre. Quand on clique sur... Euh, le bouton du connecteur à ce moment là le zotero importe cette page et va créer une nouvelle entrée dans la bibliographie avec les différentes métadonnées qu'il aura réussi à récolter sur la page web alors ça c'est un livre et euh, donc du coup on va importer le titre les auteurs et différentes données de même pour euh, des articles ou des périodiques voilà, alternative économique, avec son numéro et sa collation, ou bien des sonores, des vidéos et euh, ainsi de suite. Voilà. C'en est tout pour cette démonstration. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine démonstration